Vous êtes à la recherche d'une montre connectée à moins de 100 euros, j'ai peut-être ce qu'il vous faut. J'ai testé pendant plusieurs semaines la Poco Watch, la première montre connectée de Poco. Dans cette vidéo, je vous présente mon test complet. C'est parti Commençons par regarder le design de cette Poco Watch, cette Poco Watch est vraiment une montre avec un design très simple, très minimaliste, qui va convenir à la plupart des gens. Elle n'est pas ni très grosse, ni très fine, ni très petite, bref, ça reste sur un design carré, rectangulaire, standard. Au niveau des dimensions, on aura une hauteur de 39,1 mm, une largeur de 34,4 mm et une épaisseur de 9,98 mm. Tout ça, pour un poids assez plume de 31 grammes avec le bracelet. Pour ce qui est de l'écran, on est sur un écran AMOLED 1,6 pouces avec une résolution de 320 par 360 pixels. C'est un écran assez sympa, surtout à ce prix-là. Je vous rappelle qu'elle est disponible à 89,99 euros. Ensuite, on va retrouver sur le côté un seul bouton. à l'arrière, un cardio fréquence mètre. Et on sera... Sur un boîtier en plastique, en TPU. Je vous le disais au poignet, elle passe partout. Elle est assez sympa, assez simple. Bref, assez classique. Parlons maintenant de ses caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques de cette montre connectée on a aussi à peu près tout ce qui se fait de standard on va pas aller chercher ce que fait une montre à 300 400 500 euros parce que là on est quand même sur un petit prix on est sur une montre en dessous de 100 euros ça pourra rentrer on verra à la fin de l'année sur mon classement des meilleures montres en dessous de 100 euros 2022 alors qu'est ce qu'on a du coup dans cette montre on va avoir le gps gps glonass galileo Beidou, inclus dans cette montre on aura à l'arrière un capteur optique de fréquence cardiaque un accélérateur. Un, géomètre, un gyroscope, une boussole électronique et on sera sur une montre avec une étanchéité 5ATM. Bref, c'est ce qui se fait maintenant en 2022 à peu près sur toutes les montres. Elle sera compatible Bluetooth 5.0 et bien entendu compatible iPhone et Android. Au-delà de ça, on a une autonomie annoncée de 14 jours mais ça, on va vite y revenir. Maintenant, parlons un petit peu des fonctionnalités smart. C'est une montre, comme je vous le disais, assez basique, assez rapide à tester. Je l'ai testée pendant plusieurs semaines, mais on va voir ensemble ce que ça donne. Vous allez vite comprendre à peu près la thématique de la chose. Et on va voir bien entendu aussi l'application. Bref, comme d'habitude. Commençons par la navigation. Lorsqu'on est sur cette montre, on va pouvoir naviguer avec différentes possibilités. Soit avec des swipes. En swipant de haut en bas, on va avoir les notifications. En swipant de bas en haut, on aura les raccourcis. Lorsqu'on va aller de droite à gauche... On aura nos différents widgets de gauche à droite ce sera la même chose ça tourne en carousel et lorsqu'on va appuyer sur le bouton on va avoir notre menu avec nos différentes applications que l'on va explorer rapidement dans le test. Il va être possible de personnaliser cette montre. Tout d'abord, vous allez pouvoir rester appuyé pour changer de cadran et après, bien entendu, vous allez pouvoir aller sur l'application afin de sélectionner d'autres cadrans. L'application s'appelle l'application Mi Fitness. Elle est disponible bien entendu sur iOS et sur Android. Lorsque je vais, là je suis avec mon iPhone, il n'y aura pas de différence vraiment que ce soit sur Android ou que ce soit sur iPhone, sur cette montre-là. Lorsque je suis du coup sur sur mon application je vais avoir mon volet de santé mais après je vais pouvoir aller sur appareil et là dans appareil je vais pouvoir aller cliquer sur en ligne pour pouvoir voir des cadrans et pouvoir changer de cadran et personnaliser la montre. On pourra bien entendu synchroniser la montre et on va voir le reste juste après. Qu'en est-il maintenant des notifications On va recevoir bien entendu les notifications directement sur la montre. Que ce soit des notifications d'application ou des notifications de SMS. Par exemple, là je vais recevoir une notification de message. Je vais avoir le contenu du message. Je vais pouvoir scroller, mais il sera tronqué. On est sur des notifications standards, pas de possibilité de répondre aux SMS ou autre. On va pouvoir aller sur l'application, bien entendu, Mi fitness pour aller dans Notifications d'application et là paramétrer quelle application peut nous envoyer des notifications sur notre montre. Qu'en est-il maintenant du coup des notifications d'appel hein On va pas se mentir. Il n'y a pas la possibilité de répondre aux appels sur cette montre. On va simplement avoir une notification comme quoi quelqu'un est en train de nous appeler et on va pouvoir couper les vibrations ou hop, refuser l'appel Qu'en est-il maintenant des musiques Cette montre va pouvoir être utilisée comme une télécommande. Il va falloir lancer les musiques sur notre téléphone. Et après, on aura du coup dans musique, directement, la possibilité de faire suivant, de mettre pause et de régler le volume. Mais, bien entendu, pas de possibilité euh, de mettre des musiques directement sur la montre ou d'être synchronisé des playlists directement dessus avec Spotify ou autre. Vous allez pouvoir faire contrôler la musique de votre téléphone, même que ce soit spotify que vous lancez sur votre téléphone ou autre vous allez pouvoir le faire directement de la montre alors qu'en est-il maintenant des autres applications un petit peu smart qui sont disponibles sur la montre vous allez avoir la boussole vous allez avoir la possibilité d'avoir des réveils des chronomètres la possibilité d'avoir la météo qui va vous donner du coup la météo et vous aurez aussi la possibilité sur certains téléphones de contrôler l'appareil photo c'est à dire là j'aurai un petit déclencheur qui me permettra de prendre des photos directement et ça marche aussi sur iTunes. IPhone. au delà de ça vous aurez bien entendu la petite lampe torche et rien d'autre au niveau smart notable voilà pour la partie smart maintenant on va regarder la partie sortée. Qu'en est-il de la partie santé aussi On va avoir plusieurs applications qui vont nous permettre de suivre notre santé. Déjà les widgets, hein, vous allez pouvoir avoir votre nombre de pas, votre nombre de calories brûlées, etc. Vous allez pouvoir avoir le widget du rythme cardiaque. Bref, vous allez avoir différents widgets pour suivre votre santé. Mais après, sur la montre, on va regarder ça, on va décomposer ça sur la partie sur la montre, puis après on va regarder l'application. Vous allez avoir sur votre montre différentes applications, comme par exemple la possibilité d'avoir la SPO2, la possibilité de faire un exercice de respiration, ou la possibilité d'avoir un suivi de cycle pour... Mesdames, ici vous allez avoir la surveillance du stress qu'il va falloir activer depuis l'application Du coup, Comment ça se passe au quotidien Vous portez votre montre et vous laissez un petit peu la montre faire Et vous allez avoir votre bilan quotidien ici, hein, via les widgets, etc. Et après pour aller plus loin, vous passerez par l'application C'est sur l'application que vous aurez la possibilité du coup d'activer le suivi de stress D'activer euh, la spo2, etc, etc Pour faire, faire, dès que vous recevez la montre il faudra aller dans votre appareil et aller dans oxygène sanguin pour la spo 2 et l'activer. L'activer par exemple pendant le sommeil. Pareil, le stress, vous irez directement hop, en surveillance toute la journée. Si vous voulez mettre des rappels pour être debout, c'est aussi là que ça se passe. Le sommeil, pareil. Vous voulez la surveillance avancée du sommeil, il va falloir l'activer aussi. Ensuite, comment ça se passe Vous allez avoir votre rubrique de santé et vous aurez vos différents widgets. Le premier widget qui va vous donner euh, votre euh, activité quotidienne avec le nombre de pas, le nombre de calories, etc. etc vous allez pouvoir voir sur cette semaine la semaine qui arrive la semaine d'avant etc etc vous aurez vos petits graphiques avec le nombre de pas le nombre de calories aussi etc etc vous aurez ensuite en dessous le suivi de sommeil sur ce suivi de sommeil vous aurez voilà des indicateurs comme votre durée de sommeil les différentes phases de sommeil est ce que vous avez un bon, une bonne répartition de sommeil entre profond et léger et le nombre de réveils avec votre fréquence cardiaque si vous avez activé la spo 2 vous aurez aussi la spo 2 après vous aurez les mesures de fréquence cardiaque directement ici Ici, vous allez pouvoir les voir sur toute la journée, elles peuvent être prises plus ou moins en continu en fonction de l'option que vous allez paramétrer ici. Lorsque je vais aller dans fréquence cardiaque, ici je vais pouvoir mettre le contrôle continu en 1 minute, 30 minutes, etc. Bien entendu, plus vous allez mettre des intervalles petits, moins la montre aura de batterie, on va en parler juste après dans l'autonomie. Vous allez pouvoir activer aussi des euh, alertes de fréquence cardiaque si elle est élevée, si elle n'est pas élevée pendant une activité en statique. Ensuite bien entendu vous aurez encore une synthèse de votre nombre de pas, la synthèse de votre SPO2 et du stress. Et bien entendu pour chacune de ces données vous allez pouvoir aussi remonter sur l'historique. Grosso modo on a vraiment une montre au niveau de la santé assez basique mais qui fait complètement le job. Il faut vraiment bien penser à tout activer, à toutes les options si vous voulez avoir un suivi plus complet. Mais ça va un petit peu attaquer la batterie, on regarde un petit peu côté sport et après on va parler de l'autonomie. Côté sport, vous allez pouvoir lancer une activité sportive hein, du, depuis la montre directement en cliquant ici et en allant ici. Là, vous allez pouvoir lancer une marche, une course, un tapis de course, etc. Peu importe. Lorsque vous allez lancer une activité, il va vous dire de bien mettre votre montre. Et lorsque c'est bon, vous pouvez faire go. Ou alors dans les paramètres, vous allez pouvoir ajouter des objectifs. Objectifs de temps, de calories, de distance. Vous pourrez aussi mettre la pause automatique ou bien entendu des alertes de temps, de distance, etc. etc. Vous appuyez sur go. Et là, vous allez avoir votre décompte et ça se lance et vous pouvez aller courir. Ensuite, vous retrouverez votre activité physique directement dans votre application. Là, vous aurez votre petite carte, vous aurez votre synthèse d'activité avec le nombre de kilomètres, la durée, les, les calories, le rythme, etc., etc. Vous aurez votre graphique de fréquence cardiaque et vous aurez vos zones de fréquence cardiaque, le rythme, les cadences, le graphique de cadence. C'est les informations assez basiques, on va dire. J'ai testé beaucoup de montres connectées et pas mal d'autres vont connecté va un peu plus loin dans cette euh, thématique de sport mais bon là on est sur une montre quand même à 89,99 euros qui est assez lambda qui est assez basique donc elle fait à peu près le job au niveau de la précision bien entendu je l'ai testé par rapport à un cardio fréquence mètre ceinture qui se met au niveau de la poitrine. Et grosso modo, cette montre, pour des activités basiques, on va dire, quand je dis basique, c'est des activités avec un rythme cardiaque un petit peu continu, comme une course à pied, du vélo, etc. Elle suit assez bien au niveau de la pression cardiaque. Après, lorsqu'on va aller sur des entraînements un peu à intervalles, elle a tendance à avoir un petit retard ou avoir un petit décalage. Ça, c'est assez dommage, mais on ne peut pas vraiment demander à une montre en dessous de 100 euros d'être parfaite au niveau cardio fréquence Donc, une montre qui fait le job côté santé, une montre qui fait le job à ce prix-là côté santé, Sport, on va voir maintenant côté autonomie. Oui, car côté autonomie, on a une montre qui est annoncée à 14 jours en usage standard. En usage standard, ça doit vouloir dire que c'est une montre où il ne faut pas activer toutes les options que je vous ai montrées pendant ce test. Lorsqu'on va tout activer et qu'on utilise la montre un petit peu au max, on se retrouve plus entre 6-7 jours, une semaine. Ça se voit un petit peu divisé par deux au top de la forme. Je pense que quelqu'un de... qui ne cherche pas à pousser vraiment toutes les, les surveillances, etc., aura... Une montre qui va tenir plus d'une semaine, une semaine à dix jours. Voilà pour l'autonomie, maintenant on va parler du coup des points positifs et des points négatifs. Quels Sont du coup mes points positifs et mes points négatifs de cette montre. Le premier point positif, moi je trouve, c'est son petit design hein. passe-partout, sympa, petit écran AMOLED avec du coup la possibilité d'avoir une petite personnalisation. Je pense que c'est une montre qui pourrait convenir à tous ceux qui veulent se lancer dans les montres connectées au niveau du look. Ça va aller à beaucoup de poignées. Deuxième point positif aussi, ça va être son rapport qualité-prix. On est à moins de 100 euros. Il faudrait que je compare avec les nouvelles montres connectées à moins de 100 euros qui sont sorties en 2022, mais on est sur quelque chose quand même bah, d'assez bien fait. Euh, les finitions sont belle, euh, l'application est sympa, il manque quand même des, beaucoup de, de données, enfin bon, ça pourrait aller plus loin au niveau des données, au niveau du suivi, etc. Mais pour quelqu'un qui cherche une première montre connectée, il vaut mieux être assez synthétique et ça fait le job au niveau santé et au niveau sport. Qu'en est-il du coup sur mes points négatifs Personnellement, bah, je trouve qu'il manque quand même quelques euh, précisions, quelques informations en plus pour mieux comprendre le suivi du sommeil, pour mieux comprendre un petit peu le suivi sportif. Donc il faudrait, premier point négatif, c'est l'application est pas assez étoffée par rapport à ce qui se fait chez la concurrence par rapport par exemple à l'application d'Amazfit sur des montres qui sont à moins de 100 euros vous aurez beaucoup plus de détails dans le suivi. Deuxième point négatif ce serait vraiment pour ceux qui cherchent euh, une montre pour les suivre durant du sport hein. comme je vous le disais sur les entraînements intervalles le quart de fréquence mètre a tendance à, à pas forcément suivre mais voilà comme je vous le disais sur une montre à ce prix là c'est difficile d'avoir que du vert que des points positifs Et il faut bien quelques points négatifs mais pour une personne pour conclure qui cherche une première montre connectée ou une montre connectée pas trop chère, qui fait le job au niveau du suivi de santé quotidienne cette montre fera complètement l'affaire voilà les amis pour mon test de la poco watch j'espère que vous avez apprécié cette vidéo N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire En attendant, vive à fond, vive high e tech N'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur Insta Merci et à bientôt sur ma chaîne